C'est hyper fraîche après casser. Bon, je reviens après avoir perdu deux heures à recoller le morceau donc c'est une you know, livrée dans le kit qui sont les doublons en fait regardez normalement c'est une partie on utilise donc j1 j2 j3 j4 j5 et on a ce côté là aussi c'est des sauvegardes on va dire c'est au cas où on casse les pièces on peut récupérer un doublon pour euh, continuer à travailler sauf que moi j'ai tout cassé même les doublons voilà. du coup voilà ça c'est j'ai recollé deux trois morceaux par exemple celui-là le euh, j4 et euh, les deux j'ai cassé j'ai dû recoller on voit d'ailleurs j'ai complètement tout cassé les deux j'ai recollé aussi bon n'est pas très très euh, en forme mais au moins il est collé voilà du coup j'ai beau coller pendant plus d'une heure et demie ça décolle à chaque fois du coup je mets du papier je colle sur le papier pour le maintenir un peu un peu plus pour que ça colle un peu mieux Voilà. Je suis obligé de mettre. Au début, je voulais pas mettre ma base qui est celui-là. Fait très attention, c'est super cassant. Super cassant à plusieurs reprises. Voilà, ça, ça se détache tout seul. L'autre côté, maintenant, ici, attention, ici, c'est très fragile. Allez tout doucement. Sinon on casse tout. C'est hyper fragile ces pièces. Voilà. Au début, je pensais que c'était ça, la pièce de base, mais c'est pas ça. Après, voilà. Après, pièce J1, J2, J3. J4, J5. J'ai cassé J5, j'ai cassé les deux pièces. Même la pièce de secours, j'ai cassé les deux. J'ai aussi cassé la pièce ici. J'ai perdu près de deux heures à recoller ici. Et les autres, ça colle pas. Du coup je mets un bout de papier. Pour coller, c'est moche, mais c'est la seule façon pour que ça tient. Sinon, il n'arrête pas de casser à nouveau. Voilà. Coller avec un bout de papier pour tenir un peu légèrement. Après, je rajoute de la colle là, ultra rapide, instantanée, colle forte. Voilà. Là, c'est la base. La planche. Ici. Pour aller installer la coque, la base du bateau. Comme ça. Donc, pour démarrer, il faut par rapport au trou ici. Donc, on insère les pièces superposées entre les deux. Et après, on va insérer cela. J3, J4. J5 par rapport au trou donc avant de d'insérer les squelettes dans la planche ici donc j'ai cette pièce la la, la quille que j'ai cassée ici aussi du coup pour ne pas compliquer les choses je prends la pièce j 1 donc la dernière pièce qui est ici parce que la quille doit se coller ici comme ça par rapport à ici comme c'est cassé donc il est un peu tordu j'ai pas pu coller droit donc, il faut coller. donc je vais coller ici en premier avec la colle forte donc on voit il y a des traits ici qu'on puisse coller. Ah, je l'ai cassé à nouveau. Voilà, ah, je l'ai cassé à nouveau. Voilà, ah, c'est à l'intérieur. Vas-y, j'ai collé. Avec la colle moyenne, forte et colle très forte, mais ça ne tient pas trop. Mais je ferai comme ça. Voilà, comme ça. Donc. Je vais mettre comme ça, c'est plus facile pour moi. Et le deuxième, comme ça. Voilà. J3, pour que, euh, les remettre à leur place, qui bouge pas trop. J1, J2, J3, g 4 J4, c'est le morceau qui est cassé de partout, J4, donc je vais éviter du coup, je vais mettre J2 d'abord, qui est la pièce qui n'est pas cassée, d'avoir ah, une solide base. Voilà quatre 4 j'ai les pieds cassés pour les j4 voilà. après la dernière partie qui est ici ça bouge de partout voilà. après on va essayer de son beauté. ici, ici, ici. En fait, il faut mettre la colle d'abord. Je vais utiliser la colle blanche. La colle blanche, Harry Baguette. Voilà, ici. Donc, je prends la baguette. Je me la colle. Pour le maintenir un peu en place, qu'il ne bouge pas trop. Donc, le pareil, je mets les pointes à décolle. Ici. Ici. le premier. Voilà. voilà. Dans les les je trous. Après, je maintiens. Je vais maintenir pendant un instant pour qu'il reste à sa place. Il y a certains qui ne touchent pas du tout. Pour la faire toucher. Donc, une fois qu'ils sont à la place, je vais utiliser la coule forte pour maintenir. Bon. donc j'ai perdu une maquette, pour rien, parce que j'ai perdu aussi carrément deux tubes de colle, pour rien du tout, parce que ça n'arrête pas de casser, j'ai cassé sur cassé, regardez tous les morceaux qui sont partis, il n'y a rien qui tient, tout est parti en miettes, donc voilà, il n'y a plus rien qui tient debout. Morceaux qui n'arrêtent pas de casser, et d'ailleurs, ils sont partis où? Je viens de juste de voilà. en fait, pendant l'installation. Voilà, il y a un pied qui est cassé ici. On n'a pas la même longueur, je sais pas si on voit ici. Après, il y a un morceau là qui est parti. Ici, donc j'ai déjà cassé ici, j'essaie de coller mais c'est cette partie qui est cassée, ici, donc il y a énormément de casses, donc je, je, je jette l'éponge, parce que tout est cassé, il n'y a plus rien qui, qui tient